Il était un petit bureau qui avait bien, bien travaillé. Voilà, pour la postérité, la, le, le bureau est terminé, en tout cas sur Amalouane. Euh, on va chercher un nouveau bureau Vous connaissez les bases de ce qui va bien. Voilà, comme je disais, on va, on va faire une pause. Hein. Une pause bureau. Merci, au revoir, bonne journée.